Bonjour les amis, dans ma précédente vidéo je vous expliquais la possibilité de recevoir un capital de l'ordre de 100 000 euros pour pouvoir trader. Je vais vous donner dans cette vidéo un peu plus d'informations sur cela. Donc de, de quoi s'agit-il Eh bien on appelle ces sociétés des prop firmes. Donc ce sont des sociétés qui mettent à votre disposition un capital sur lequel donc vous pouvez trader. Donc vous ne recevez pas directement l'argent mais ils vous donnent accès donc à un compte sur, le, sur lequel vous pouvez trader et un compte réel donc de l'ordre de 30, 50, 100, 150 000 euros, ça dépend des sociétés. Donc je cherchais un petit peu la la société qui convenait le mieux ou les sociétés qui convenaient le mieux. J'ai fait des recherches à ce niveau-là et j'espérais sans trop y croire trouver une société qui, qui utilisait la plateforme Tradovet. Tradovet qui est la plateforme que j'enseigne donc dans ma formation Market Profile. Donc parce qu'elle me semblait la, la plus facile à utiliser pour ce qui est du market profile. Elle a également le carnet d'ordre, le footprint euh, donc tout ce qu'on peut espérer d'une plateforme et elle fonctionne très bien aussi bien sur PC que sur Mac euh, avec un navigateur web. Bref c'est vraiment une plateforme que moi j'aime beaucoup pour le moment et chance j'ai trouvé une très bonne société donc qui non seulement utilise la plateforme entre autres utilise la plupart des, des sociétés qui proposent des capitaux comme ça qui est la plateforme Ninja. Mais la plateforme Ninja je ne la maîtrise pas, moi j'ai utilisé d'autres plateformes jusqu'ici. Mais la société dont il s'agit donc ici Topstep, elle utilise également donc euh, la plateforme que je préfère qui est Tradovate. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc là je peux vous annoncer que sur, euh, sur ce système, donc euh, Profirme de Topstep, qui est une société très sérieuse. Donc, j'ai fait mes recherches, elle existe depuis une dizaine d'années. Euh, donc, vous voyez, si vous voyez euh, ce qu'ils disent euh, là-dessus, donc, euh, ils ont distribué en 2021 plus de 3 324 000 dollars. Donc, vous voyez le nombre de comptes euh, qui ont été euh, donnés donc 8 389% comptes qui ont été donnés donc à des traders pour trader donc un capital de l'ordre de 50 à 150 000 dollars puisque si on va voir ici donc il propose trois types de comptes. Donc on a ici un compte à 50 000, un compte à 100 000 ou un compte à 150 000 dollars. Donc c'est déjà des sommes assez intéressantes parce que comme je vous le disais précédemment, arriver à gagner sa vie avec un compte de 1000, 3000 voire même 5000 euros euh, il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir le faire hein. donc il faut de la chance vraiment pour arriver à faire monter rapidement votre, votre compte et prendre beaucoup de risques. Par contre avec un compte de 50, 100 ou 150 000 là ça devient euh, vraiment euh, possible donc vous ne prenez pas trop de risques et vous avez la possibilité donc de gagner vraiment votre vie avec un compte comme ça. Mais bien sûr euh, il faut se lancer là-dedans. Moi je vous conseille de vous lancer là-dedans après avoir suivi une formation parce que c'est tentant euh, de pouvoir avoir un compte comme ça mais heureusement il demande quand même de passer un test sur un compte démo avant de vous accorder cet argent. Ça me semble la moindre des choses et après si vous faites, euh, si vous faites des bêtises eh bien votre accès au compte est supprimé. Et si vous voulez euh, retourner euh, donc euh, dans cette option-là de pouvoir gérer un compte réel eh bien vous devez à nouveau payer parce qu'il y a une cotisation mensuelle donc pour pouvoir d'abord passer le test qui vous donnera, Accès par la suite donc à un compte réel de 50 000, 100 000 ou 150 000 et vous avez un délai bon il n'est pas limité sur top step, il est souvent limité sur d'autres plateformes de ce type. Mais ici si vous mettez 6 mois il n'y a pas de problème simplement vous devrez payer pendant 6 mois les montants qui vous sont demandés ici. Vous voyez ici pour un compte à 50 000 c'est 165 dollars par mois ou 165 euros puisque maintenant le dollar et, et l'euro sont au même niveau. Donc 165 pour un compte à 50 000, 325 pour un compte à 100 000 et 375 pour un compte à 150 000. Après si en cours de route bon à un moment donné vous avez un accident, vous ne respectez pas donc le maximum de pertes quotidienne ou le maximum de drawdown, eh bien, votre compte est coupé, vous devez repayer et je crois que vous ne payez à ce moment-là que euh, 99 euros donc 99 euros si vous voulez réactiver votre compte. Donc la première fois c'est 165, 325 ou 375 et après je crois que c'est 99 euros, il faudra vérifier. Donc je n'ai pas encore passé le test. Moi j'en ai parlé à mes étudiants donc euh, sur mon groupe euh, francophones d'entrée au Market Profile donc voir si certains sont, sont intéressés de, de faire ça. Donc euh, moi je suis euh, mes étudiants qui sont inscrits à ma formation Market Profile donc je les aide, je les conseille et donc on va voir maintenant s'il y a quelques étudiants qui vont se lancer là-dedans. Donc pour le moment j'ai 47 étudiants qui sont dans le groupe. On verra si certains se lancent. En tout cas, moi, je, je vais le faire. Ça me semble une très bonne, une très bonne manière de, de, de tester ses capacités à trader. Et après, donc, obtenir un compte comme ça, l'avantage, c'est que vous ne risquiez pas votre argent. Donc, euh, vous gardez en plus euh, 80% de vos gains. Donc si vous avez un compte à 150 000 euh, que vous faites 10 000 sur un mois, vous pouvez garder donc 8 000 euros des, des 10 000 que, que vous gagnez. Donc c'est pas mal. Hein? Donc euh, ça vous pouvez trader comme ça aussi longtemps que vous voulez et retirer de temps en temps les sommes que, que vous voulez. Et donc vous n'aurez à payer mensuellement je pense qu'une qu centaine d'euros. Non même, même si vous arrivez au stade euh, donc, euh, où on vous confie euh, donc euh, l'argent euh, à trader ben, il vous rembourse euh, l'argent que vous avez payé donc les abonnements que vous avez payés donc euh, c'est plutôt cool. Donc je pense que c'est vraiment une solution euh, très intéressante et, et donc vous pourrez euh, l'utiliser avec euh, le market profile, avec euh, Tradovet donc qui est la plateforme que j'enseigne. Donc vous voyez vous avez le market profile, vous avez le footprint sur Tradovet, vous avez bien sûr euh, les bougies également vous avez également, bien sûr, le carnet d'ordre, très utile pour le scalping. Donc, c'est une plateforme que, que moi, j'aime beaucoup, que j'enseigne à mes étudiants dans ma formation. Donc, on est déjà prêt à utiliser cette plateforme pour, pour passer le test. Donc, c'est vraiment cool. Je suis très content d'avoir trouvé ça. Je ne connaissais pas ce système. Il y a d'autres sociétés, il y a l'ILU, etc. Mais il y a des sociétés qui font du CFD. Mais la seule pour le moment que j'ai trouvé qui utilise Tradovet c'est Topstep. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. Alors une particularité c'est qu'on ne peut trader que sur le marché euh, américain donc il va falloir pour le moment, moi j'ai souscrit donc au Cibot et à le Rex pour avoir le Dax et le Dow Jones donc je vais devoir euh, souscrire euh, également donc, euh, ah, donc ça c'est le Rex. Donc je vais devoir souscrire au CME pour avoir donc euh, le mini-SP, le, le mini-NASDAQ, NASDAQ, etc. Donc d'autres marchés américains. Euh, donc c'est une petite souscription qui va me coûter probablement 15, 15 ou 20 euros, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais donc j'aurai accès à ces marchés-là et je pourrai donc trader ces marchés-là avec TopStep. Et arriver donc à, à obtenir le compte. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir au départ. Donc ici ils disent que le plus populaire c'est celui à 50 000 mais euh, la différence donc c'est que euh, donc ici vous avez maximum contrat pour 50 000 c'est 5. Pour 100 000 c'est 10 et pour 150 15. Bon je n'ai jamais, jamais traité 15 contrats donc ce n'est peut-être pas nécessaire mais euh, l'avantage c'est que vous avez la possibilité d'avoir une perte quotidienne supérieure avec le 150. Donc on, vous voyez sur le compte à 50 000 la perte maximum journalière est de 1000 2000 sur le compte à 100 000, 3000 sur le compte à 150 000. Donc, ça vous laisse un peu de marge si vous avez, si vous avez une perte importante. Et euh, le drawdown, donc, vous savez ce que c'est le drawdown, hein, lorsque vous avez une position ouverte et que, bon, ça part pas dans le bon sens, vous pouvez être en perte pendant un petit temps. et eh bien, le maximum drawdown est de 2000 euros, 3000, 4000. Je crois que vous avez également une perte maximale euh, sur la semaine. Donc tout ça c'est détaillé sur le site. Mais euh, voilà donc la, la différence c'est surtout ça. Euh, à part le fait que bon 50 000, 100 000, 150 000 bon c'est une différence de, de capital mais pour passer le test bon ça, ça peut être intéressant de voir si, si vous prenez 1 000, 2 000, ou 3 000 euros pour une perte quotidienne maximale. Après bon si jamais vous vous atteignez cette limite, vous pouvez repayer 99 euros et continuer à refaire le test. Donc il y a deux étapes de test au départ avant qu'il vous donne accès à, à l'argent réel. Je crois qu'il faut après 8 jours ou 15 jours pour qu'une fois que vous avez réussi votre test il vous donne accès à, à l'argent réel. Mais donc pour ce qui est le test vous n'avez pas de limite au départ sauf bien sûr ben, au plus longtemps vous mettrez au plus vous devrez payer donc euh, mensuellement donc euh, 165, 325 ou 375 300 donc euh, 75 euros. Donc euh, vous avez intérêt à le faire dans le meilleur délai mais de toute façon il y a un délai minimum. Euh, pour la première étape c'est 5 jours donc vous ne pouvez pas euh, arriver à donc euh, la target donc c'est 3000. Donc c'est l'objectif que vous devez atteindre donc 3 000 pour le compte à 50 000, 6 000 pour le compte à 100 000 et 9 000 pour le compte à 150 000 mais vous ne pouvez pas faire ça en un jour le premier jour de votre inscription non, vous devez au moins trader durant 5 jours. Donc ça c'est la limite et après pour l'étape suivante je crois que vous devez trader pendant 10 jours. Donc euh, voilà un petit peu les conditions mais euh, moi je suis très enthousiaste pour cette solution. Pour moi, pour mes étudiants ben, ça peut être vraiment euh, intéressant et ça permet de tester également euh, votre capacité à, à trader en respectant certaines règles hein, parce qu'on peut très bien euh, faire du trading, euh, prendre un risque maximal et puis euh, euh, faire des gains mais ce n'est pas du tout euh, la philosophie de, ce, de cette. Euh, donc de cette société ou de ces sociétés. Donc eux bien sûr gagnent de l'argent avec les personnes qui se lancent là-dedans sans formation. Donc à ce moment-là ben, ils, ils payent 165 ou 375 euros par mois et s'ils le font plusieurs fois ben, la société ça rapporte pas mal. Donc euh, le taux de réussite bon il doit varier entre 50 et et 100% je ne sais pas exactement, je crois que ça doit être de l'ordre de… ça dépend le nombre d'inscrits donc à ce genre de… mais s'il y a beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans sans, euh, sans formation, je pense que là-dedans il doit y avoir un, un taux d'échec assez élevé. Donc bien sûr ce que je vous recommande c'est peut-être d'apprendre à utiliser la plateforme Tradovet. Euh, utiliser une formation qui vous amènera bien sûr à avoir une méthode efficace avant de vous lancer là-dedans et après soyez prudent, respectez les règles. L'idéal c'est faire du scalping en mettant un stop serré et un take profit. Donc avec Tradovate donc je vous explique tout ça dans ma formation, on peut mettre ce qu'on appelle des brackets Donc vous mettez une perte très petite et des gains en scalping donc je pense que c'est la meilleure méthode en tout cas celle que, celle que j'ai déjà testée pour arriver à avoir des bons résultats comme ça et ne jamais toucher donc euh, le stop loss limite. Et je pense qu'en quelques jours on peut arriver donc à, à, à cet objectif de 3000, 6000 ou, ou 9000 dollars donc pour passer l'étape suivante et puis arriver enfin à ce qui vous donne 50 000, 100 000 ou 150 000 euros. Donc c'est à vous de choisir ça. Mais euh, soit vous entraînez donc eux proposent un compte d'essai de 14 jours soit entraînez-vous sur, sur Tradovet. Bon sur Tradovet également euh, si vous avez un compte, si vous versez 250 dollars ou 300 dollars vous pouvez trader sur le compte démo si vous voulez de manière illimitée. Donc vous versez simplement 250 ou 300 dollars sur, sur un compte réel. Et ensuite vous pouvez euh, en payant les flux donc les flux qui vous, donnent, qui vous donnent accès donc aux marchés en temps réel. Donc ces marchés-là en temps réel vous choisissez donc vous souscrivez soit au Cibot, à l'Eurex ou au CME selon les marchés que vous voulez trader et vous payerez donc pour chaque, pour chaque marché donc une petite somme mensuelle vous voyez ici 15 ou 23 dollars pour ces deux marchés-là et vous pourrez autant que vous voulez vous entraîner sur un compte démo et après lorsque vous êtes prêt vous pourrez vous lancer là-dedans. Je vous conseille quand même de, de vous entraîner avant, avant de, de vous lancer là-dedans parce que sinon vous allez payer inutilement mensuellement donc des frais et vous, il y a peu de chances que vous arriverez au bout du compte à pouvoir disposer de ces sommes-là. Donc vous avez intérêt à suivre une formation, à avoir une, une bonne méthode avant de vous lancer là-dedans. Donc ça me semble assez évident, je le répète toujours mon, mon site s'appelle se former au trading donc je fais du trading depuis assez longtemps pour savoir que sans se former il ben n'y a, a pas beaucoup de chance d'y arriver. Donc il y a des traders qui sont arrivés à, après 10 ans d'essai. Donc si vous avez cette patience-là, si vous avez la patience de chercher par vous-même peut-être que vous y arriverez un jour dans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ou, dans, ou jamais, je ne sais pas. Mais je pense vu euh, mon expérience qu'il vaut mieux acheter des formations donc investir d'abord dans des formations avant d'espérer de, pouvoir gagner de l'argent euh, sur le marché. Voilà sur ces paroles euh, ben je vous dis réfléchissez, mettez des commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez testé ça euh, dites-le moi euh, et euh, tous vos commentaires sont, sont les bienvenus. Bien sûr euh, bon c'est un système tout à fait légal, il y a des personnes qui comme d'habitude disent « Non c'est pas légal etc. Si je vous assure que c'est légal. Euh, » Après bien sûr selon votre pays de résidence euh, bon il faut voir fiscalement comment vous pouvez régler ça. Mais euh, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait légal donc vous pouvez faire ça après les gains que vous recevez de, de, de cela. Ben il faudra voir bien sûr selon la fiscalité de votre pays comment vous devez gérer cela. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je pense que je vous parlerai encore de top step. Je vous dis à très bientôt, au revoir.